Shalom, shalom, shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout au monde, en Amérique, en Europe, en Afrique, en Australie, en Asie, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est mercredi. Notre rendez-vous Le troisième jour de la semaine Le troisième jour de la semaine qui symbolise La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Bien aimés c'est au troisième jour Que Jésus a été ressuscité de son tombeau Et que c'est le troisième jour Que Jésus Sa résurrection a été palpable et réelle. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, il nous a été recommandé chaque mercredi de la semaine de vous parler de la part du royaume des cieux, de vous apporter le message. Que le Seigneur a voulu pour chaque semaine qui se fait. Bien aimé de la des bien aimé dans le Seigneur c'est votre humble serviteur apôtre papa chabani du Canada qui s'approche devant sur vos petits écrans des téléphones des télévisions de vos maisons, juste venir vous parler de la part du Créateur. Bien-aimés, je vous salue tous dans les noms merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Soutant, je voudrais aujourd'hui que nous puissions continuer sur les thèmes eu rare combat un combat acharné une guerre que jésus-christ avait remporté ce jour là Gestemani, bien aimé dans le seigneur c'est là où les choses jésus s'est démarqué pour montrer qu'il est il a été envoyé par son Père pour nous libérer du péché. bien aimé dans le Seigneur, gestémanie, c'est l'endroit où notre Seigneur a pu pleurer. C'est de là où ces larmes se sont, transformées, se sont transformées en sang. C'est l'endroit où Jésus-Christ, depuis l'avènement de son évangile, durant trois ans sur la terre, dans ce monde, c'est de là où Jésus-Christ a eu père. C'est de là où Jésus-Christ a contemplé la souffrance. C'est de là où Jésus-Christ a appris payer les loups tribus pour que toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, puissions bénéficier les avantages de notre Dieu, les privilèges de notre Seigneur, de l'héritage du Fils qui nous a été envoyé pour nous racheter, bien-aimés dans le Seigneur. Bien entendu, je dois d'abord Commencez comme à l'accoutumée. Vous demandez, ne fût-ce pour une minute, inclinons nos têtes et implorons la grâce de Dieu avant d'entrer dans les messages. Prions. Tendre Père, Dieu des les créateurs des choses invisibles et visibles. Celui que nous avez créé selon son image, celui qui veut que nous puissions refléter ton image. Laisse au Dieu que ton nom seul soit glorifié et exalté au travers les noms de ton fils Jésus que tu as envoyé pour nous racheter Merci Seigneur pour ces, cette journée, une journée que tu as déjà bénie, et nous voulons maintenant répondre à ce grand devoir qui nous a été recommandé par toi-même. Père, nous voulons parler de ta part. Laisse, au Dieu, que ce moment puisse être propice pour tout un chacun de nous. Pour quiconque qui va écouter ces messages, qui va recevoir ces messages, ça peut se contribuer dans la vie de quiconque. Père, te demandons ta puissance, te demandons ton autorité, te demandons ta seigneurie et délibérer une parole puissante qui va bouleverser, traverser les cœurs de Pierre pour les transformer en cœur de chair Merci Seigneur pour ce moment où tu es disponible pour nous écouter. Merci pour ce temps où cette parole va opérer dans la vie de tes enfants. Merci parce que tu vas ouvrir les, les oreilles des sourds, les yeux des aveugles. Merci parce que tu vas guérir toute, toute personnes malade. Merci mon Dieu, mon roi, pour ton sang. Le sang de ton Fils que toi tu as libéré sous la croix de mon globote, qui a été libéré sous la croix de mon globote, pour nous racheter. Merci. Merci Seigneur. Sois glorifié à jamais. Merci pour ton esprit. L'esprit qui vit, l'esprit de notre enseignant, meilleur enseignant, qui nous accorde l'intelligence, la sagesse, l'esprit de le discernement de pouvoir comprendre et distinguer les biens et les mals. Merci Seigneur. Sois glorifié à jamais dans les noms merveillés de ton Fils. Nous avons ainsi prié, disons, gloire et louange à toi Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant que nous venons de terminer notre prière, nous voulons entrer dans les, dans les corps du message. Bien-aimés, mercredi, nous avons parlé de ce grand thème et gestémanie. Et nous avons dit que ce thème a été tiré dans le livre des Matthieu, chapitre 26, verset 36 à 42. Nous avons aiguillé, nous avons déchiqueté. Cette portion des paroles et ceux qui ont été avec nous les mercredis passés ont été nourris d'une parole vivante qui était sortie du royaume de Dieu. Bien aimé au cours dans sur cette partie que nous avons parlé. Nous avons développé notre mercredi passé, il se trouve quelque part là où la parole du ceci, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Bien-aimé, ici il s'agit de Jésus. C'est Jésus, il est là, c'est Jésus qui avait commencé à éprouver de la tristesse et des angoisses. Bien aimé, vous allez vous poser la question, mais Jésus, tout en étant Dieu, comment peut-il éprouver de la tristesse et de l'angoisse Bien aimé, dans le, dans le Seigneur, Jésus avait des casquettes. Son corps, la chair, le sang, l'eau. De l'homme appelé Jésus possédait tout ce que nous nous avons en tant qu'être humain. Mais il s'est fait quelque part, bien-aimé, dans le Seigneur, comme il a été envoyé par son Père, comme dans la Trinité de Dieu il y a Père, Fils et Saint-Esprit, comme il est écrit dans le livre des c'est la parole. Tout a été créé par la parole. Et la parole était descendue. Cette parole s'est faite chair. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit ici de la personne de Jésus. Ça dit, Dieu s'est incarné dans la personne de Jésus. C'est ce qu'on appelle Christ. Christ, c'est l'incarnation, bien-aimé, dans le Seigneur. Du Dieu Tout-Puissant. Vous allez comprendre eh bien, bien aimé dans le Seigneur. Puisque lorsqu'il a, il a, il a éprouvé la tristesse et l'angoisse, c'était Jésus. L'homme est Jésus qui avait éprouvé cette tristesse et l'angoisse. Mais tout d'un coup, tout a été basculé, bien aimé dans le Seigneur. Puisque dans Jésus, il y avait ce qu'on appelle le Christ Christ Qui ne peut jamais trahir Christ Qui ne peut jamais avoir peur Christ Qui ne peut jamais se tromper Christ C'est Dieu lui-même C'est ce qui opérait dans la vie de Jésus L'esprit Christ qui était en mission sur la terre, tout en étant Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Christ s'est manifesté comme d'habitude dans la vie de Jésus, c'est alors qu'il a commencé à appeler mon Père. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, satyrelle, il est rentré maintenant, en puissance vers le créateur, tout en, tout en, tout en, tout en, tout en s'habillant, tout en, tout en étant dans le corps de Christ, qui ne peut trahir, bien aimé dans le Seigneur, et vous allez comprendre plus tard, bien aimé, plus loin encore, toujours dans le livre de Matthieu, au niveau des 39e verset, il est encore dit ceci, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur face sur sa face. Ça, c'est Jésus. Parce qu'il avait la chair. Et la chair aussi a ses désirs. Mais Christ. Et donc en Jésus C'est ce qui opérait Qui avait la supermassive Qui était en mission Et qui avait pris le corps de Jésus De l'être humain Jésus Bien aimé dans le Seigneur Christ ne peut jamais trahir Puisqu'il est Dieu C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur Nous avons intitulé notre sous-thème. Jésus, l'homme est juste. Lorsqu'on parle de Jésus, l'homme est juste, c'est quoi notre sous-thème d'aujourd'hui Et ça a été tiré dans le livre de Matthieu, chapitre 27, verset 7 et 11 et 18 et jusqu'à 20. Sous-thème, Jésus, l'homme est juste. Lorsqu'on parle de juste, je vois la justice. Pourquoi nous avons intitulé notre sous-thème Jésus, l'homme juste? Parce que Jésus est l'unique juste sous la terre. Elle est l'unique juste qui a vécu la terre, qui a vécu le monde. Parce qu'il était juste. Et la terre ne pouvait le contenir à cause de sa justice Comme il était juste bien-aimé bien dans le Seigneur Comme Jésus est l'homme juste Et lorsqu'on parle de juste, je vois la justice Pourquoi nous avons intitulé Jésus l'homme juste Allez-y comprendre, bien-aimé dans le Seigneur La parole de Dieu, Jésus c'est la parole Parce qu'il y a Christ Jésus Christ c'est la parole Alors la parole bien aimée dans le Seigneur Fait partie de la justice La meilleure justice La justice sans, sans, sans, sans corruption La justice La parole de Dieu la justice de la parole de Dieu bien aimé dans le Seigneur est sincère et véritable, sans tâche ni ride. C'est pourquoi nous avons intitulé notre, notre sous-thème Jésus, l'homme est juste, parce qu'il fait partie de la parole de Dieu. Jésus-Christ, Jésus c'est la parole de Dieu. Comme il est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui a l'autorité et la supermarchie. Rien ne peut s'opposer de la parole de Dieu Et rien ne peut contredire la parole de Dieu Et la parole de Dieu ne change pas La parole de Dieu Ne peut jamais changer Tout peut changer, bien aimé, dans le Seigneur Ce qui est dit dans la parole de Dieu Tout ce que Christ a dit Dans sa parole Bien aimé, ne change jamais sans qu'il y ait un accomplissement. Sans qu'il y ait un accomplissement, bien aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi nous avons dit, le, Jésus, l'homme est juste. Puisque la justice vient de Dieu. C'est Dieu la véritable justice. Comme il est la véritable justice, bien aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi nous avons dit, Jésus est l'homme juste. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas connu le péché. C'est quelqu'un qui, qui, qui a été juste et qui n'a pas trahi Jésus de Nazareth. Nous avons tiré, bien aimé, dans le Seigneur. Jésus, l'homme, est juste dans le livre de Matthieu, chapitre 27, verset 11. 18 jusqu'à 20 Et nous allons maintenant et Nous allons maintenant Entrer les messages Pénétrer les messages Pour que vous puissiez comprendre L'importance Et le bien fondé de ces messages Bien aimés dans le Seigneur Il est dit ceci bien aimé dans le Seigneur Vous allez comprendre Dans l'œuvre de la chair Puisque Jésus a dit quelque part. Lorsque vous allez, vous allez vous référer. Du thème que nous avons intitulé. La semaine passée. Gestémanie. Il est dit quelque part. Où Jésus a dit à Pierre. De prier. De père. J'ai peur que la chair ne puisse dominer. Prendre place dans la vie de Pierre qui avait accompagné Jésus, dans la vie des de fils de, GBB, de GBD. C'est pourquoi Jésus leur avait dit, veillez les fils qui inèrent avec moi. Puisque que Jésus était revêtu de la puissance, de la plénitude de Dieu. Tout en étant Christ. Alors il a dit à Pierre, faites attention Pierre, les combats que nous voulons affronter ici est un combat spirituel, ce n'est pas physique. Mais vous comprendrez que Pierre, tout en étant imprimé, avec plein de faiblesse, bien aimé dans le Seigneur, Pierre, quelque part, a été confié. Allez-y comprendre, bien aimé, dans le Seigneur, lorsque l'engouement, lorsque ceux qui venaient arrêter Jésus se sont approchés pour arrêter Jésus, Pierre avait pris, avait tiré son, son truc pour couper l'oreille de ceux qui étaient venus à, à, à arrêter Jésus. Et vous connaissez bien la réaction de Jésus. Jésus a pu ramasser l'oreille. Il a remis l'oreille. Comme ça a été auparavant, bien aimé, dans le Seigneur. C'est tout simplement dire à Pierre, de rappeler à Pierre, je vous ai dit, ici ce n'est pas la chair. Ici c'est l'esprit. Les combats que nous affrontons ici, c'est l'esprit. Lorsque vous coupez l'oreille de quelqu'un, nous rentrons maintenant dans la chair. Et lorsqu'on nous rentre dans la chair, ma mission ne sera plus accomplie. Puisque j'ai été envoyé à mission, et je dois accomplir la mission que mon Père m'a pu envoyer. C'était le message de Jésus, de manière symbolique, de ramasser l'oreille et de remettre l'oreille comme ça a été auparavant puisque Pierre l'avait coupé Pierre l'avait décapité bien aimé dans le Seigneur puisque Pierre avait l'œuvre de la chair en lui tout en se référant de ce que Jésus lui a dit pendant qu'ils se sont retirés pour la prière parce qu'ils s'endormaient il n'a pas été, il n'était pas rentré dans le spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous, en tant qu'enfants de Dieu, faisons attention. Lorsqu'on est, on veut prier, rentrer dans la sphère de la gloire de Dieu, rentrer dans la sphère de la spiritualité, quitter la chair. Si on ne rentre pas bien aimé dans le Seigneur, vous risquerez de vivre dans le monde au lieu d'être de ce monde. Au lieu d'être au lieu, au lieu de ce monde bien aimé, mais c'est bien de vivre dans ce monde. Lorsqu'on vit dans ce monde bien aimé dans le Seigneur, on va mener une vie de spiritualité. Qui a une connexion parfaite avec le Seigneur. Qui a une connexion parfaite avec le Christ Jésus. Qui, a réci, qui avait réussi sa mission. Qui avait obtenu la coupe. Incorruptible. C'est cela, bien aimé, dans le Seigneur. Alors, Pierre n'était pas rentré dans la spiritualité. Il était resté dans la chair. C'est pourquoi... Il a pu décapiter l'oreille Et Jésus a remis l'oreille pour lui dire Écoutez, ici c'est le combat spirituel Ce n'est pas le combat de la chair Vous risquerez De compromettre La mission qui m'a été Recommandée par mon Père Ça c'est Jésus en tant que Christ Qui revient dans la spiritualité Pour se confirmer, s'affirmer Qu'il est Dieu il comprend tout, il voit tout. C'est cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que toute chose passera, bien-aimé. Toute chose passera. Mais tout ce qui est spirituel, la parole de Dieu ne peut jamais tarir. Reste la même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça ne change pas. Ce qu'un homme te, te, te promet, il peut changer d'avis. Ce que tes parents t'avons dit, peut aussi changer. Mais ce que l'éternel prononce, et reste comme tel jusqu'à l'avènement à de la fin du monde. Parce que Dieu est éternel avec sa parole qui est éternelle, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est cela. Écoutez, bien aimé, dans le Seigneur, nous entrons maintenant dans le dans corps du message Toujours dans Matthieu, chapitre 27, verset 11, il est dit ceci Jésus comparit devant le gouverneur Le gouverneur l'interrogea en ces termes Es-tu le roi des juifs Ça, c'est le gouverneur qui interroge Jésus Jésus arrêtait. Et maintenant, on va poser la question. On va lui adresser un questionnement, bien-aimé. Es-tu le roi des Juifs? Bien-aimé, dans le Seigneur, Jésus lui il répondit. Ça, c'est la parole qui dit Tu le dis. Jésus n'a pas voulu affirmer affirmer que oui, je suis le roi des Juifs, mais il a dit parce que toi, tu l'as compris. Parce que toi, le gouverneur, tu es maintenant entré dans l'espiritualité. Tu as compris que je suis le roi. Il dit qui l'est dit C'est la façon d'affirmer de manière spirituelle pour éviter les compréhensions de nous les humains pour échapper au piège des humains parce que jésus avait la lecture sur le gouverneur sur les pensées du gouverneur il savait lire les pensées du gouverneur tout en étant Prévenu, Tout en étant en, en arrestation Bien aimé dans le Seigneur Mais Jésus lisait les pensées Il dit regardez moi celui-ci Il ne sait pas que moi je suis Christ Je connais tout Et je vois tout Il veut me piéger Mais c'est toi qui le dis C'est comme pour dire oui C'est comme tu l'as appris Et je le suis ça c'est Jésus de Nazareth. Ne peut contourner, ne pas trouver une solution confise, bien-aimé. Une réponse confise, bien-aimé. Que Jésus de Nazareth. Parce que c'est lui la parole même. Bien-aimé, on avance au verset 18, ça dit ceci. Car il savait que ce n'était pas Envie qu'ils avaient livré Jésus Ils savaient C'est par envie Jésus n'a pas commis une infraction Jésus n'a pas commis de bévue Jésus n'a commis aucune faute Mais il a été arrêté Parce que les gens parlaient de lui Qu'il est le roi des Juifs les gens parlaient de lui Qu'il est le fils de Dieu Alors les, les, les autres Les personnes ne voulaient pas Entendre ces deux mots Ces deux appellations bien aimées dans le Seigneur Ils se disaient Il ne peut pas être le roi Des juifs Il ne peut en aucun cas être Le fils de Dieu Dieu n'a pas de fils Parce que les pensées de l'homme Sont limitées il ne sait pas lire ce que dit l'éternel. Si ce n'est le Saint-Esprit qui peut orienter la personne ou l'individu, bien-aimé dans le Seigneur. Et on avance, c'est bien-aimé dans le Seigneur, dans le verset 19, il est dit ceci. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme, ça dit le gouverneur, pendant qu'il était assis sur le, dans, sur le tribunal... La femme lui fit dire, la femme du gouverneur vient parler, souffler à l'oreille du gouverneur. Il lui dit ceci, qu'il n'y a rien entre toi et c'est juste. La femme du gouverneur qui dit à son mari, toi, avec ses justes, qui n'a rien commis de bévi qui n'a ni aucune infraction, que vous avez arrêté abusivement, et vous ne connaissez pas la raison réelle que vous l'avez arrêté, vous n'avez rien à voir avec ces messieurs. C'est injuste. Faites attention, c'est injuste. bien -aimé, on va, on pouvait t'arrêter. On pouvait tout faire tant que tu es juste devant Dieu, tant que tu es juste devant celui qui a la justice. Par excellence, devant celui qui est la justice, la véritable bien aimée dans le Seigneur, il va avoir des révélations sur toi. Il va y avoir des révélations sur toi. Le cas de Jésus bien-aimé dans le Seigneur, arrêtez. Mais lui-même, Christ est allé révéler, s'est révélé à la femme du gouverneur. Pour lui dire, va avertir à ton mari Que je suis un Je suis juste, je n'ai rien commis comme un péché Mais je me suis livré moi-même Parce que je suis en mission Et je devrais accomplir ma mission Qu'il fasse attention Sur ces mots bien aimé dans le Seigneur Vous comprendrez avec moi que le gouverneur aussi a été très prudent Par rapport à ce que son épouse lui est venue souffler Bien aimé dans le Seigneur On peut vous juger On peut vous maltraiter On peut tout dire sur toi Mais si tu vis la spiritualité Bien aimé dans le Seigneur Tu vas rester un homme juste Et une femme juste Parce que la parole de Dieu est juste et juste pour celles-là qui sont aussi justes Voilà pourquoi nous devons être prudents Nous devons veiller sur notre vie Et de marcher selon la justice de Dieu Et de ne vivre que la justice de Dieu Et de ne consommer que la justice de Dieu Parce que notre Dieu est juste Bien aimé, Jésus n'a pas commis de péché Jésus n'a pas commis de péché. Jésus n'a pas eu de fraction. Jésus n'a rien fait. Allez-y comprendre même les jours qu'on lui avait demandé de payer l'impôt. Qu'est-ce que Jésus avait dit Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que Jésus savait, connaissait l'importance de l'État sur la terre. Parce que l'État représente Dieu. L'État, tel que vous voyez, l'État partout au monde représente Dieu. Parce qu'il est dit quelque part, toute autorité vient de Dieu. Si l'autorité vient de Dieu, alors c'est Dieu qui établit toute autorité. Ceux qui sont élevés en dignité, ils sont établis par Dieu. Et ils doivent faire la justice de Dieu. Mais s'ils n'en font pas bien aimés dans les Seigneur, ils s'emboublent avec l'homme malin celui-là qui a été projeté sur la terre après avoir été combattu il a été projeté avec sa suite bien aimé dans le Seigneur voilà pourquoi il nous est recommandé de respecter les autorités parce que c'est Dieu qui a établi les autorités c'est une représentation de Dieu parce que Dieu ne peut jamais se faire voir devant les hommes. Dieu n'est pas visible, mais il se fait voir au travers l'autorité. L'autorité que Dieu a placée, bien aimé. Jésus lui-même, en tant que Christ, avait dit, rendez-vous à César. Ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Parce qu'il sait que c'est l'autorité, cette autorité, que c'est Dieu qui l'a établi. Pour que l'ordre y ait sur la terre. Pour que l'injustice soit dissipée sur la terre. Voilà pourquoi la présence des lois. Voilà pourquoi la présence des tribunaux. Voilà pourquoi la présence de beaucoup de services qui devraient réguler les malentendus, les mauvais comportements de quiconque. Parce que c'est venu de Dieu et l'état de représente de Dieu. On aura une prédication par rapport à ça, bien aimé de Jésus. J'ai eu une j'ai eu la révélation sur ça. Et on aura à pénétrer. On aura à pénétrer cette révélation pour vous expliquer l'importance de l'étape et l'importance de l'Église, l'importance aussi, bien-aimés, dans le Seigneur, de nos parents dans la maison. Ils ont été aussi établis. C'est la première institution que Dieu a établie, c'est l'homme et la femme. L'homme et la femme ont été établis par Dieu pour représenter Dieu en tant que parents. La deuxième institution, c'est l'État. Et la troisième institution, bien aimée dans le Seigneur, c'est l'Église. Vous ne pouvez pas vous en passer de ces trois institutions de Dieu. Sinon, vous allez vous retrouver entre les mains du diable. Et qui va vous gérer jusqu'à l'infini. Bien aimé dans le Seigneur, c'est tout simplement vous dire que notre Dieu est juste. Jésus l'homme est juste. Il est juste parce qu'il incarne la justice du monde visible et invisible. Il incarne bien aimé dans le Seigneur. Nous continuons notre, notre, notre message bien aimé dans le Seigneur. Il a dit, ça dit ceci. Car aujourd'hui, là c'est la femme du gouvernement qui dit, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Bien-aimé, tes ennemis ne dormiront pas. Tes ennemis ne dormiront pas si l'oreillé, si l'oreillé, bien-aimé, dans le Seigneur, après avoir te causé du tort, quelqu'un qui cause une tort est injuste bien-aimé dans le Seigneur, le juste sera justifié par celui qui est juste, qui s'appelle le Christ. Alors si Christ justifie quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient les lois de ce monde, Christ sait comment anéantir les lois de ce monde. Mais les lois de ce monde ne paient jamais la loi, les lois du Créateur, Puisque c'est le dernier repas La justice éternelle C'est pourquoi vous voyez bien aimé dans le Seigneur Tant que nous respirons Tant que nous marchons Tant qu'on est en bonne santé Nous avons la justice de Dieu Et lorsque Dieu décide De vous retirer de cette terre des hommes Personne ne les peut les contredire Vous n'avez pas des avocats Vous n'aurez aucun avocat pour plaider De ta cause Parce que la justice véritable A tranché pour te retirer de cette terre Voilà la véritable justice Jésus lui-même est juste Il est la justice Parce que c'est lui l'incarnation de la parole comme il est l'incarnation de la parole, bien aimé, dans le Seigneur, s'il décide, il n'y a pas un autre avocat qui peut intervenir. Parce qu'il est le juste juge. Voilà. C'est pourquoi nous avons intitulé Notre soutien Jésus, l'homme juste. Il est juste parce que sa justice dépasse toutes les justices du monde. Bien aimé, à notre 20e verset, il est dit ceci les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de les, à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. C'est quoi Pour quelle raison Pourquoi cette tendance Pourquoi cet empressement C'est parce que Jésus ne peut jamais, on ne peut jamais comparer Jésus avec Barabbas. Barabbas fut un homme pécheur. Jésus fut injuste. Et ne peut être sacrifié pour que nous, nous puissions hériter le royaume des cieux. Pour que nos, nos péchés soient pardonnés. Que c'est qui est juste. C'est pourquoi Jésus a été sacrifié. Et Barabbas a été sauvé tout en étant pécheur. Et ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, ça a été une confirmation que Jésus était venu sauver les pécheur. Lui qui n'a jamais péché. Parce que Barabbas est un pécheur. Il ne peut le sauver que celui qui n'avait pas de péché, que celui qui n'a pas péché, qui, celui qui ne connaît pas les péchés Qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, ces jours-là, Barabbas a été sauvé parce qu'il y avait quelqu'un qui devrait les sauver, qui s'appelait Jésus, qui était à ses côtés, qui était au même moment. Il est arrivé au même moment qu'on voulait tuer Barabbas, qu'on voulait rapider, lapider Bar Barabbas. Jésus est, est, est, est venu pour les sauver, pour les faire sortir du main de celui qui allait les sacrifier. Voilà la raison que Barabbas a eu sa vie sauve. Parce qu'il y avait les sauveurs à côté de lui qui devrait accepter, tout accepter les péchés de Barabbas. Pour que Barabbas soit, soit, soit libéré, il faut que Jésus soit là pour qu'il remplace